C'est un site autonome, libre d'accès, qui offre des ressources pédagogiques numériques interactives dans le domaine de l'analyse chimique de milieux complexes. C'est un site qui a été conçu grâce à un soutien important de l'IDEX Université Paris-Saclay et qui a été réalisé par une équipe d'enseignants ainsi que d'un ingénieur TIS qui est constitué de trois établissements de l'Université Paris-Saclay, Université Paris l'Université -Paris Paris-Sud et l'École Normale Supérieure Paris-Saclay. Donc ce site regroupe actuellement 30 ressources numériques, qu'on appelle des fiches, avec différents onglets pour faciliter la navigation. Et il est à vocation d'étudiants français ou étrangers, puisqu'il a une version française et une version anglaise, qui sont principalement de niveau licence à Master 2, mais qui peut également être utilisé par des étudiants de niveau classe préparatoire aux grandes écoles ou lycée également. Donc bien sûr, il est intéressant à la fois pour les étudiants de ces cursus, mais également pour les enseignants qui ont ces ressources à disposition et qui peuvent les utiliser dans différents scénarios pédagogiques, en particulier en complément de séances expérimentales en laboratoire, donc des projets, des travaux pratiques ou également des cours ou des travaux dirigés. Le site Chimactive a changé la, la relation entre l'enseignant et l'apprenant. L'enseignant devient davantage un, un accompagnateur. Il va donc présenter le site aux étudiants avant les séances de travaux pratiques et les étudiants vont pouvoir aller le regarder, aller consulter la fiche adéquate et arriver lors des séances de TP avec une meilleure appréhension des connaissances qu'il faut pour réaliser la séance. Le site Chimactive a aussi permis aux enseignants une meilleure collaboration entre eux et leur a permis de revoir un petit peu leur scénario pédagogique qu'ils proposent à leurs étudiants pour les séances de travaux expérimentaux. Avec le retour qu'on a de l'utilisation par les étudiants, on se rend compte que le site est utilisé à la fois pour préparer les travaux pratiques, mais aussi pour réviser des prérequis dont ils ont besoin, et aussi pour réviser les examens, car il y a des parties théoriques qui leur sont fort utiles. Les retours que l'on a des utilisateurs euh, montrent qu'après avoir consulté le site, ils sont beaucoup plus en position de succès et plus confiants. Au niveau des facteurs de, de réussite et de succès du site Chimactive, euh, l'une des, des premières clés, c'est euh, l'équipe projet euh, interdisciplinaire hein, qui a été mise mis en place euh, dès le démarrage, qui a regroupé des enseignants euh, et des enseignants-chercheurs euh, volontaires euh, ayant souhaité contribuer à ce projet, également un ingénieur TIS euh, qui a permis aussi d'orienter des choix techniques, et euh, des prestataires externes avec une infographiste et un développeur web. Et évidemment, tout ceci n'a fonctionné que grâce à un soutien important de l'IDEX Université Paris-Saclay, qui nous a soutenus durant plus de quatre années et maintenant cinq ans de réalisation de ce projet. Un autre euh, élément clé dans la réussite de ChimActive, hein, c'est d'avoir associé euh, les étudiants dès la phase de conception des fiches euh, numériques euh, et en particulier à base de maquettes euh, de diaporamas euh, animés que l'on a testées auprès des étudiants et avec eux on a échangé de manière à envisager à l'aide la, du support de l'infographiste un graphisme du site et une, une navigation sur le site qui soit euh, intéressante et attractive pour les étudiants de manière à ce qu'ils aient envie de consulter le site et de de rester sur le site dans la consultation des ressources à la demande des enseignants ou également pour eux-mêmes dans leurs apprentissages. La réussite de, du site Chimactive hein, tient aussi dans euh, la communication qui a été faite par les enseignants de l'équipe projet euh, au sein de l'Université Paris-Saclay, mais aussi plus largement avec un gros effort de valorisation euh, par souvent des communications euh, orales hein, dans des colloques soit de pédagogie, soit aussi des colloques de chimie, de manière à faire connaître le site. Il y a également euh, des, euh, des démonstrations du site auprès de, de profs de lycée dans des journées ouvertes, par exemple à l'Université paris -Saclay. Sud ouverte au lycée euh, pour des échanges pour que les, la, les enseignants et la communauté des enseignants concernés par la chimie et l'analyse chimique puissent connaître le site, voir l'intérêt pour eux à utiliser le site et à inciter leurs étudiants et leurs apprenants à l'utiliser. Grâce à, à cet effort de, de valorisation et de communication sur le site Chimactive, auprès de la communauté enseignante, euh, on a pu également, euh, grâce à des choix techniques qu'on avait fait dès le départ, hein, faire évoluer le site, l'enrichir hein, pour l'adapter à de nouveaux utilisateurs et également le traduire intégralement en anglais de manière à offrir une version française et une version anglaise hein, qui peut être utile à de nouveaux utilisateurs, hein, que ce soit des utilisateurs francophones ou des utilisateurs étrangers. Et donc ça, ça contribue également à la notoriété euh, de, du site Chimactive hein, qui dépasse les frontières de la France avec des utilisateurs que l'on peut retrouver dans d'autres euh, zones géographiques de par le monde.